Paris-Colanta, c'est l'aventure. mettez aux portes, armement des vérification de la porte opposée. Paris-Marseille, match nul. C'est fou quoi, Paris-Marseille, c'est 3-0. Marseille. Marseille. Paris-Munich, c'est la fureur. Paris Bamako, c'est le jour de mariage